Prête. OK. Eh bien, je soutiens votre initiative New Deal for Europe, car dans la foulée du Premier ministre belge, Elio Di Rupo, qui avait plaidé pour une relance économique, il est clair que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui en Europe. C'est une relance. L'austérité, elle a fait beaucoup de dégâts. Et il y a moyen de faire une relance en y accordant des moyens, notamment en appliquant une taxe sur les transactions financières qui permettrait de financer des investissements utiles et nécessaires pour les citoyens européens pour relancer l'activité économique, donner un espoir à la jeunesse qui est bien formée, mais qui n'a pas de boulot pour le moment, et faire à nouveau en sorte que l'Europe fasse rêver, fasse rêver les citoyens, fasse rêver les jeunes Européens, et pour moi ça c'est fondamental. Donc bravo pour vos initiatives citoyennes. Merci Marc Tarabella, député européen pour le Parti Socialiste Belge. Merci.